Oh uh... Céleste, saisit mes douleurs, Déploie tes ailes en douceur, Couvre de l'onde, Superbe splondeur, Réprend les fumes de ta fureur. Sème tes trésors, tous mes efforts, Entends monter mes prières, Écoute mon cœur, Entends ma ferveur, Je désire ne plus me taire. souffle. Tous ces mots, sans pareil sans voler, se ce Ces mots vermeils, comme toi, sont des anges. Voici ces lignes brisées dans le silence. Que faut-il écrire pour chanter la cadence de cette déclaration de dolence. Ce secret muselé au fond de mon cœur, dois je enfin éclater de couleurs, faire que les gens sachent sans erreur aucune. Combien la séparation m'est importune. Cette chanson sans façon, Des mots et sons, Poursuivra son chemin jusqu'au bas de ta porte, Que par ma voix elle te transporte au petit matin, malgré notre distance, nous ayons atteint la transcendance. Nous aurons Que ces mots perce de ma bienveillance Sachant enfin que quand la le soit je reviens Devant te quitter encore au matin Je reviendrai mon ange dès ce mercredi je reviendrai, mon ange, avant midi. Je reviendrai, mon ange, sans faire de bruit. Nous serons seuls, mon ange, jusqu'à minuit. N'oublie pas ces lignes pleines d'esprit.